C'est que parfois on est au football et il y a des petites tensions à l'intérieur avec certains. On se dit ah mais lui il est trop égoïste, lui il joue trop perso. Non mais lui mais comment il se la pète C'est quand même pas possible d'être comme ça. Ou euh, bah lui il prend pas assez sa place. Et du coup en fait il se passe quoi C'est qu'on est en train de juger les autres, ok Et dès qu'on pose un jugement sur un autre de il est mieux ou moins bien que moi, à ce moment-là inconsciemment on est en train de soit s'exagérer, soit se minimiser. Et donc eh bien dès qu'on s'exagère ou on se minimise, on s'empêche d'être nous-mêmes avec toutes nos qualités. Et quand on exagère ou on minimise quelqu'un, eh bien on empêche de tirer tout le profit qui soit comme ça pour pouvoir évoluer et être encore meilleur. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'on juge quelqu'un, il est comme ceci, se dire qu'inconsciemment on se dit qu'on n'est pas comme ça. Et donc on va créer de la polarité. Et c'est important de voir une équipe, donc une équipe que ce soit de football ou que ce soit une équipe euh, entrepreneuriale. Mais c'est important de voir que l'équipe, c'est comme une molécule. Et une molécule, chacun a sa place dans la molécule. Et que la molécule, elle est parfaitement équilibrée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y en a un qui est très personnel dans l'équipe, ils vont en avoir d'autres qui vont être très altruistes dans l'équipe, qui vont faire beaucoup de passes. S'il y en a qui se la pètent énormément dans l'équipe, il y en a qui vont être très humbles. Dans l'équipe également pour maintenir l'équilibre. Regardez bien, hein, si vous êtes soit entraîneur, si vous êtes joueur, regardez bien, observez ça simplement et vous verrez que ça peut être possible autrement. Et après, on peut même voir ça au niveau d'un championnat, on va avoir des, des, on va avoir une perception d'une équipe qui est comme ça et forcément l'autre va être l'inverse. Pourquoi Parce que l'équilibre dans un milieu ne, euh, est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenu. Si on n'arrive pas à le voir d'un point de vue micro, il y a juste à se mettre un point de vue macro et plus grand et on arrive à récupérer cet équilibre-là. Alors, maintenant, comment on utilise ça dans l'équipe Eh bien, tout simplement, alors nous, c'est des polarisations classiques et des polarisations inversées que vous pouvez récupérer dans le livre. Euh, vous allez pouvoir voir ça en détail. C'est vraiment important de comprendre ça c'est que tout ce qui vous dérange chez quelqu'un d'autre, c'est souvent le point qui fait que c'est grâce à ça que vous, a, que vous améliorez. Avec un joueur que j'avais accompagné, je me rappelle, en, en Ligue 2, lui, il, il disait, ah non mais lui, mais c'est abusé, il est vraiment arrogant dans l'équipe, c'est pas possible. Et en fait, en déconceptualisant, en faisant tout le process de dépolarisation, à la fin, il arrive en mode, waouh, mais j'avais pas vu que c'était grâce à lui que je me donnais autant en compétition, que je voulais faire autant, et que finalement, bah, nous, des fois, on était autant soudés dans l'équipe. Et que s'il était pas comme ça, bah, je me dépasserais pas pour pouvoir le battre ok Et donc, je lui fais en gros ce que tu en train de me dire, c'est grâce au fait qu'il soit comme ça, alors tu es en train de te dépasser et tu deviens meilleur pour pouvoir le battre. C'est ça que tu me dis, et donc tu deviens meilleur. Et je fais bah ouais, non, mais carrément, je pas vu sous cet angle, ça. Et paf, ça a fait le collapse, donc changement de perception. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de juger l'autre de c'est quelqu'un de mal et de créer de la polarité et de créer de l'espace mental, et que dès qu'on crée de l'espace mental dû à une émotion, ça prend de l'espace et du temps qui n'est pas mis vers nos objectifs, et bien au lieu de faire ça, la charge émotionnelle de frottement. Euh, qui, qui s'est installé par rapport au jugement à dire ah, j'aimerais que l'autre soit différent, dès qu'on veut que l'autre soit ou devienne différent, là on crée une force et l'autre bah, ne change pas en fait juste pour maintenir cette force. Alors que dès que nos perceptions switch, paf L'autre en fait, bah, l'autre il exerce plus cette force-là mais ça joue un, un point de vue inconscient, c'est tellement... C'est tellement incroyable en fait de, de voir ça, mais j'ai fait aujourd'hui tellement de fois que c'est juste bluffant de voir la réalité qui change d'un seul coup euh, des deux interactions qui changent. Et finalement, il se passe quoi C'est qu'on a des équipes qui sont beaucoup plus soudées puisque bah, finalement, on va voir que ce que je juge mal chez l'autre, bah, c'est important que je m'autorise à le développer chez moi sous ma forme. Et ce que je condamne chez l'autre, vu sous un autre angle de vue, ça peut souvent être le trait de caractère qui m'inspire le plus chez l'autre. Et euh, par exemple, avec quelqu'un d'arrogant, ça va être bah au final boum quand il y a le collapse les gens disent ok qu'est-ce qui t'inspire chez lui Bah, au moins il prend sa place il va de l'avant etc et, euh, et quand on fait ça bah, ça permet d'enlever le jugement et du coup de resserrer euh, la polarité et de plus se minimiser ou s'exagérer sachez que dès que vous comparez à quelqu'un d'autre donc ça c'était le, le vraiment la première partie et la deuxième partie qui est vraiment plus individuelle c'est dès que vous admirez quelqu'un vous empêchez de développer ça sous votre forme à vous ok par exemple, si ah bah lui j'admire parce qu'à chaque fois il prend sa chance devant le but et que vous êtes milieu de terrain, bah vous êtes en train de comparer deux choses qui sont pas comparables. Alors que si tu regardes sous quelle forme toi aussi tu prends ta chance dans l'équipe, alors bien sûr c'est un peu plus subtil que ça et qu'au final à la fin tu vois ça, tu fais pouf, ok, bah en fait non, j'ai rien à jalouser chez l'autre, j'ai rien à envier chez l'autre. Hein. Envie égale ignorance, imitation égale suicide, comme disait Ralph Wado Emerson. Dès que vous regardez euh, un concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Donc, quand on fait ça, quand on maîtrise ça, en fait, ça permet simplement, de, avec la dépolation classique ou inversée, de pouvoir resserrer la molécule d'une équipe et de voir que tout ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez aussi en vous et de le développer encore plus en vous, sous votre forme à vous, c'est-à-dire sous votre unicité et votre talent. Donc, faites bien ces deux exercices-là parce qu'ils sont tellement, tellement puissants que ça, peut, bah, ça va vraiment changer vos perceptions et à voir les choses et vous autoriser à voir encore plus grand.